Bonjour à toutes et à tous, je suis François Désor, directeur pédagogique du diplôme universitaire de préparation au concours des IEP à l'Université catholique de Lyon. Ce diplôme universitaire sanctionne une année de préparation au concours des IEP, principalement le concours commun d'entrée en première année des IEP du réseau Sciences Po, 7 IEP qui se sont regroupés autour d'une même procédure d'admission, mais également les concours spécifiques d'entrée en première année de certains IEP, comme l'IEP de Grenoble. Cette année peut être suivie en parallèle à deux autres cursus à l'Université catholique de Lyon. Premièrement, une licence de droit, avec des matières spécifiquement choisies pour vous permettre d'optimiser vos chances de réussite au concours, ou alors une licence de lettres modernes avec une mineure spécifiquement choisie là aussi, la mineure Société et Politique. De quoi se compose cette année de prépa De 218 heures de cours réparties dans l'année jusqu'au concours, à raison de 10 heures de cours par semaine le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Cette année est également ponctuée de 4 concours blancs dans les conditions du concours le samedi matin. À la fin de cette année, à condition d'avoir réussi toutes les matières, vous serez sanctionné par l'obtention d'un diplôme universitaire. Ces matières, quelles sont-elles Tout d'abord, les matières dans un premier bloc, en vue du concours. Ces matières vous préparent spécifiquement aux épreuves d'entrée dans les IEP, de l'histoire de la France et du monde, de la méthodologie des concours, des questions contemporaines, qui sont donc les thèmes de culture générale choisis chaque année pour le concours commun du réseau Sciences Po, mais également un accent très fort mis sur l'anglais, langue que nous avons choisie de manière privilégiée pour préparer les concours des IEP. Deuxième bloc de matière, les matières d'ouverture. Ces matières ont pour vocation, ont pour finalité de permettre à l'étudiant d'obtenir une véritable hauteur de vue, mais également une véritable profondeur d'analyse pour aborder sereinement les thématiques sociétales et politiques du concours. Donc ces matières peuvent être des relations internationales, comme la crise du monde arabe, mais encore des questions de société ou des questions internationales qui permettent d'aborder un regard sur l'époque et la postmodernité, ou alors de la géopolitique adaptée à l'actualité internationale. Quels sont les atouts de la préparation société-politique, la préparation IEP de l'UCLI tout d'abord, un partenariat avec les facultés de droit et de lettres modernes de l'UCLI. Ce partenariat permet de bénéficier de la pluridisciplinarité de ces deux facultés, d'avoir un panel d'étudiants qui se rencontrent et qui vont s'apporter tout au long de l'année, mais également d'avoir un emploi du temps optimisé pour qu'un étudiant puisse suivre sereinement les deux parcours en parallèle. Deuxième atout, un environnement que nous voulons exigeant et bienveillant. L'idée est qu'à la fois l'étudiant puisse réussir son concours, mais l'idée est également qu'il passe une bonne année, qu'il soit heureux d'étudier dans cette préparation, que ce ne soit pas une pression pour lui. Troisièmement, une flexibilité possible. En effet, certains étudiants ne peuvent, peuvent ne pas vouloir euh, suivre une licence de droit ou de lettres modernes à l'UCLI. En ce cas, ils peuvent choisir de suivre la préparation seule et choisir de suivre par exemple des matières en auditeur libre dans d'autres unités ou facultés de l'UCLI, voire en dehors de l'UCLI. Enfin, lorsque cette année est validée, elle est totalement sécurisée par l'obtention, en licence de 60 crédits ECTS. Pour vous inscrire, vous pourrez vous rendre sur Parcoursup dès l'ouverture de cette plateforme. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de l'UCLI, ucli.fr, en trouvant le diplôme universitaire de la préparation IEP de l'UCLI. Voilà, je suis heureux de vous avoir présenté cette prépa. J'espère vous rencontrer prochainement, et mieux encore, j'espère accompagner votre réussite vers le concours d'entrée en première année des IEP l'année prochaine, si vous choisissez de nous rejoindre.